salut à tous je m'appelle franck et euh, je fais du parapente depuis le mois d'avril 2019 et avec mon passif de trailer ben je suis tout de suite euh, orienté vers la pratique euh, de, du marché vol ou de la course et vol et euh, ben, je voulais tenter un peu un autre format de vidéo euh, sur ma chaîne et du coup euh, euh, voilà je voulais juste un peu vous raconter euh, mon vol d'hier hier je suis allé euh, à vérel euh, vers le Pragondrans et euh, dans le bassin chambérien, et je suis monté euh, au déco. Euh, alors, je suis arrivé à l'athéro d'abord, mais je suis arrivé à l'athéro euh, comme d'hab à la bourre, et tout le monde était déjà au déco, ou presque. Euh, du coup, je me suis un peu mis une mission en courant, euh, chargé comme un baudet au déco. Euh, et puis, bah, on ne peut pas dire que j'ai pris euh, ce qu'il y a de plus j'ai comme matos pour randonner ce jour-là. J'arrive au déco euh, 45 minutes plus tard, et euh, bah, je vois que c'est toujours blindé, et c'est surfumant. Il y a qu'à voir les décos des autres pour voir le, les, les bouchons de champagne s'enchaîner. Euh, du coup, euh, je me mets en l'air et là, chère grand-mère, je suis vénère, je suis tombé sur un gros blair. Euh, citation pour ceux qui reconnaissent. Euh, en gros, qu'est-ce qui s'est passé bah, J'ai pris euh, mon pied, puis j'ai pris mon temps pour arriver à l'Orient, tranquille. Et euh, ça montait des parpaings, alors c'était facile. Hein, mais euh, euh, derrière, je me suis fait pourrir en évitant le soulevant du perturbiel. Et euh, en bon débutant, j'ai travaillé pour remonter le long de la falaise tranquillement. Je fais nuage une première fois, puis là je me dis c'est gagné, mais en fait euh, pas du tout. Euh, je passe le rebar et là, bah, rien en fait, il n'y avait plus rien. Euh, pas de quoi remonter, que dalle. Du coup, je me suis vraiment senti con. J'ai vaché comme un âne. Alors, un âne qui vache, ça fait quand même pas mal de trucs à quatre pattes pour un mec qui cherche à se mettre en l'air. Euh, du coup, euh, j'ai fait du stop pour monter au revoir et euh, le reste du vol, c'était euh, magique. Le long des arbres et des falaises, au coucher du soleil. Je vous laisse profiter des images. Allez, ciao Each day before, each day before. Soul, like spring, soul like a spring, with new life in with everything, your, life. your hope is lifting hope me is lived up to the blue.